Pourriez-vous nous parler de vos contributions et quel rôle euh, vous avez bien. à l'intérieur Final Bonjour, je me présente, donc, euh, Mohamed Ali Touati, euh, je dirige euh, DigiNov depuis euh, 2016. Alors que, euh, ça fait 6 ans déjà. J'apporte euh, deux casquettes à DigiNov, euh, la casquette de développement du secteur IT, donc, euh, parce que de background, je suis un ingénieur en téléinformatique, informatique et de gestion euh, managériale et de leadership. Vous la première recrutée dans DigiNov Ah oui. J'ai commencé mon carrière avec DigiNov en 2016 en tant que designer. Et maintenant, j'occupe actuellement le poste de directrice artistique en DJ Code en 2021. Voilà. Et je manager une équipe créative et j'accompagne mon équipe à respecter le planning et respecter les délais de livrables. Depuis 2016, je, je suis devenue un, un business developer euh, dans DigiNov. Maintenant, donc, euh, on a ouvert une filiale euh, de DigiNov, une filiale de, de DCX donc, euh, pour le marketing et le design, qui s'appelle DesignCode et je suis le CEO. J'ai commencé par, à DigiNov comme un stagiaire en 2017. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir de, de, de, un contrat ici en janvier 2018 comme tant un euh, administrateur système. Et en milieu de j'ai commencé le poste d'EdaBox. Et voilà, jusqu'à maintenant, je suis administrateur système EdaBox. Euh, j'ai fait mon stage PFE au sein de DigiNov en 2020. C'est En fait, c'est un objet connecté. Ensuite, j'ai devenu un employé par la suite en DigiNov. Je suis maintenant le chef d'équipe euh, Robotique et objets connectés en DigiNov. J'ai commencé à travailler à DigiNov pendant deux mois comme étant une développeuse Odoo. Merci à DigiNov pour cette entrevue.